Bonsoir, euh, donc je suis marin en long cours Marin en long cours Et euh, j'interviens comme pirate dans les mers du sud euh, pour, euh, Avec Didier Heckerburt qui me sert euh, d'assistant Et aussi de, de premier homme à bord Donc on va affronter les... On va frotter d'un pas longtemps une tempête ça va être très difficile. oui mais je sais que, que Didier va être à la hauteur les carailles je l'avais vu fuir j'espère le soir carailles je te ce que je à trop attend, l'espoir attend, attend, attend, attend, attend, attend, attend, attend, attend, attend, attend, attend, attend, attend, attend, attend, attend, attend, attend, attend, peut-être attend, attend, attend, attend, c'est attend, attend, attend, attend, attend, attend, attend, un attend, attend, attend, les choix de comme le le, le de quand on Alors, c'est toi qui attends, qui se cachent Les Caraïcs, c'est le Les Sainteurs, l'histoire le dans de de à vue, peut-être la l'avenir a Il a poussé ses naïcs Les ça La mer roche comme le avec toutes les manches mortes du passé, rabillé de la manière de cétacer, c'est à 100 ans durcir de charmes, Vogue des, des centaines d'étoiles que disparaît, mais l'esperme amène, jamais vaincu de pénétrer sa mère. Je ne veux plus avoir l'espoir, ticule de fille. D'espérer, hypersexuel, laboré la l'eau du son, annoté ah dans un tiroir, caisse sur les vitres vives, frisant au le vent, mais le d'automne, c'est un les papillons, les yeux, nuit, des le à étoiles, sur le rebord du temps, trop puissant, les caraïbes devant le cœur, car j'en ne suffit pas à d'aimer, les pieds mis épidermiques, les pipes, les pipes, des pieds des caraïs Mais non pas de sang cynique entre, entre les le deux corps frais le frère, la, la vie, vie. nitrique que Sans organe le ciel est plus léger à euh, s'enfanter les mortes étoiles Vibrillonnantes aux étoiles de marché sur le revers du temps Entrepluées plissé pour se risquer à souiller un euh, manque du cœur, Car je ne suffit pas pour aimer C'est sans dire que bafouiller Fait baver la langue C'est sans le dire que la peau partielle Comme au-delà les yeux mouillés Des mains sur les pierres qui reculent Qui recueillent la rivière Au-delà des yeux mouillés Des mains sont des pieds qui ressemble à la rivière sans fin à boire, le ciel enfanté d'étoiles fanées nous chie dessus. C'est la réponse aux architroyens. Et je sais que, Et je sais que, Et je sais que...